Aujourd'hui, Kriaté est imposé par la France à Doumbouya. Merci, mettez, merci, mettez le cœur. Il est imposé. Il y a eu trop de tiraillements par rapport à ça. Merci Oumar Tieng. Il y a eu trop de tiraillements par rapport à ça. Mais moi, j'ai dit merci à la France vous verrez au, au niveau du titre de ma vidéo, j'ai dit merci à la France. Lorsque moi, je disais à certains petits communicants, lorsque je disais à certaines personnes que l'air n'est pas au guéguerre, c'est pas la guerre entre nous d'abord, nous ne sommes pas en campagne, restons concentrés, Resserrons les rangs, restons soudés, n'ont pas compris. Merci beaucoup mon frère Safa Yuba. Respect à toi. al Albar Koto. Merci. Amen. Imrana Diallo, Onoaï, frère. Depuis Paris. Merci beaucoup, mon frère. Lorsque moi, j'insistais, je disais, moi j'ai vu, il y a beaucoup de il y a beaucoup de messages dans mon téléphone là. Vous ne comprenez pas, Onoa Sleeman, Soprano, on le petit, depuis l'Allemagne. Vous ne comprenez pas? <rire> Merci. Vous, ne comprenez? vous avez vu ce que je vous ai dit? Voilà. Voilà comment d'abord ils ont piégé. Eux-mêmes, ils ont piégé Dumbuya. Parce que Dumbuya est une personne qui ne peut pas aller en France. Ouais, je vais très bien se prendre. Il ne peut pas aller en France. Maintenant, pour l'aider à régler son problème, ils l'ont facilité les choses. Ils l'ont approché. La première visiteur du commandant de, du bataillon quoi, quoi, de, de l'armée française au Sénégal. C'est ça, même mon frère Mike Silla, euh, Mike Silla. Donc, ce dernier est venu visiter d'abord. Ils ont commencé... Où bah, Si c'est Maxima il Ils ont commencé d'abord à l'approcher, à dire non, à le faire croire qu'il peut tout. Ils l'ont imposé. Ils l'ont imposé des gardes. Petit à petit, ils ont commencé à lui donner des marchés jusqu'à faire voyager son ministre de l'économie et des finances en France. Et Idiamine, avec le système français, ce qu'ils ont dit à Idiamine, a imposé ça déstabiliser, démobiliser, déstructurer l'armée. Tout ça là, après tout. Et lui, Dumbuya, il avait son choix, son candidat à l'élection présidentielle. Il ne veut pas entendre parler de créatif. Et voilà, aujourd'hui, on l'a imposé. Il est obligé, parce que même les informations, connexions, réseaux militaires, tout est connecté par les Français. Il est, obli il est obligé, mais disons, il est obligé, il est obligé d'accepter, de respecter. Otamadou, ce que tu as dit dans le message, j'ai compris. C'est toi qui m'as parlé de l'affaire de Air Guinée. Moi-même, j'avais oublié l'affaire d'Air Guinée. J'ai oublié. Mais j'ai lu ce qu'Ali Touré a dit. J'ai écouté Ali Touré. Ceux qui pensent que c'est Louva rentrer, moi j'ai dit à mon oncle non, promesse, Guinée. Vous allez regretter. Je dis quand Kassouré a été arrêté, la bascotte n'a pas bougé, Oh, d'ailleurs, on l'a enfoncé. Aujourd'hui, si tu comptes sur tes parents, dire que non, axe et autre actuellement là, ils sont rentrés dans les peuple même. Ils ont man... ils ont pu d'acheter beaucoup de personnes. Ils ont acheté beaucoup de personnes dans notre communauté. Ils son dit, ah, on a la Guinée. D'ailleurs, on a on a dit, moi, Benito. J'ai dit dans plus de trois vidéos, le petit m'a fait le compte rendu, le compte rendu d'un entretien d'Umbouya, à Malinki avec certaines forces spéciales. C'est-à-dire, il faut rentrer. rentrer dans ce pays-là, vous allez regretter très fort. Ils ont pris le nom d'Alpha Codé, mais ils vous ont dit de vous éloigner d'Alpha Kond, de se rentrer sur TikTok. D'accord. Nous n'avons pas demandé à une association. Hein? Mais on était très bien dans cette coalition. Vous avez vu ce que la coalition a donné Il a fallu qu'on soit divisé pour qu'on nous impose. Tu as entendu Le président du conseil du dialogue là doit rester. C'est Gomu qui doit rester. Ce n'est pas un des sages. C'est Gomu qui va rester. C'est lui qui va accorder le dialogue. Mais aujourd'hui, de regarder au niveau de la table, il y a vos propres parents là-bas, mes oncles là, qui sont en train de vous trahir. Vous avez vu ce qu'il Ali, Ali, Ali, Ali Kriyef Ali sur Kriye. la C'est-à-dire, moi, je, vous savez, à un moment-là, vous m'avez donné un grand espoir, moi et là, vous m'avez donné un grand espoir, nous on dit à la haute en Abidjan, à un moment-là, quand je vous ai vu, vous vous êtes concentré. Vous êtes concentré sur l'administration, la gestion, c'est-à-dire avec les projets, et puis c'est que mobiliser, puis concentrer l'opinion autour de vous. Tous les partis politiques autour de vous, RPG bas, tout le monde était concentré. faut le On ne parlait plus de RPG, du Mais Pavan, c'est gâté. Nous sommes revenus encore dans l'affaire de RPG, l'affaire de IFDG, l'affaire de IFR, Articadi. Comme ils ont fini. Dieu nous a avec ces dialogues, les charges là ont, ont réussi leur, leur, leur, leur situation-là. Maintenant, Ali est chargé de pomper, de réactiver. Aujourd'hui, beaucoup sont surpris d'entendre la bourse d'Ali qu'il y a des juges au niveau de la Kiev qui sont en train d'auditionner les gens sur Air Guinée. Ceux qui sont à Conakry, vous avez entendu Ali dire que pour ceux qui sont là, ça veut dire qu'il y a certains qui ne sont pas à Conakry qui doit être auditionné, qui doit être écouté, qui doit être entendu. Ça c'est vous, c'est Mamadou Sila. Comme lui n'a pas de travail, si c'est pas Alpha Condé, il n'y a pas de problème. Mais non, mais je vous ai dit, j'ai dit à tous vos petits communicants là qui n'arrivent pas à comprendre, moi je les ai dit. Personne ne va me pousser à vous manquer de respect. D'abord, un un. Deuxièmement, d'abord, politiquement, j'ai évolué. Pour moi, maintenant, il faut des débats politiques, des débats de projets. Des débats de projets. Mais moi, je vous dis, J'ai dit l'argent un direct, là, on dit, ah, tu es devenu un yf Oui. J'ai dit l'argent direct, là. Comment vas-tu masser sur le fodem On a Quelqu'un me l'a dit. Ah, il est bravo. Ambra, IFDZ brillant. 28 a acheté. Oui. Si yf m'a acheté, où est le problème C'est comme ça que je me suis Tu. Parce que, moi, franchement, j'étais convaincu. De vos approches, la façon dont vous évoluez. J'étais très convaincu. Mais là, là je, moi, je ne dis pas que je suis dessus. Hein. Mais moi, je suis en train de vous regarder. C'est-à-dire je vous regarde seulement. Dans mille l'endardes de tout. Parce que si on restait dans cette coalition-là, alors les lignes avaient bougé. Les lignes avaient bougé. Mais vous n'avez pas du tout accepté. Du tout même. Donc, euh, moi je voudrais m'adresser, je vais très bien m'assécher, vraiment, on est, famille on l'est, j'espère que tu es là famille. Donc, euh, je voudrais dire à euh, chose comment elle s'appelle là, à, à la Puyaté. moi je dis merci à la France, merci à la France de t'avoir imposé à Doumbouya, mais c'est que toi tu ne sais pas, c'est que toi, tu ne sais pas. C'est que dans ce pays-là, les gens préfèrent la mort que toi. Je ne parle pas des autres ethnies. Dans le mandingue même, le mandingue, les gens préfèrent la mort que toi. Moi, je dis merci à la France de t'avoir choisi. Je dis merci à la France de t'avoir choisi. Mais moi, je voudrais te dire, toi, personnellement, nous préférons la mort que toi. Cela veut dire quoi? Nous préférons la guerre. La guerre. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous préférons la guerre que toi. Tu es le troisième ethno dans ce pays-là. Le troisième ethno. Ethno numéro, numéro 3, c'est toi. Le premier ethno. J'ai dit bien le premier ethno. C'est qui C'est quoi C'est Doumbouya. Le second, c'est Komara. Le troisième, c'est Idiami. Le quatrième, c'est toi. Donc, moi, je ne vois pas. Que nous... Ce n'est pas un problème de pelé, un problème sous sous un problème malinqué. non, non, non. Ce n'est pas ça, hein. C'est que, elle va très bien, c'est Loubari, elle va très bien, mon frère, elle va très bien. Je le jure, depuis que... Les... Damola a fait une vidéo sur ça, là. Parce que nous avons reçu de l'information, moi j'ai vu, c'est sur Mediapart. Allez-y, écoutez un peu Mediapart. C'est pendant l'explication d'un journaliste de Mediapart qui était en train d'expliquer l'attitude, le comportement de la France dans la sous-région. Il a dit, bon, en Guinée, aujourd'hui, tout est clair que la France veut, la ça à la tête de la Guinée. C'est à travers ça nous, nous avons entendu. Moi, je l'avais soupçonné avant, mais après, quelqu'un m'a dit, non, le eh, Doumbia est de le faire, mouru le Je me suis calmé un peu. Mais dans la bourse du journaliste de Mediapart, Mediapart, le journaliste, vous savez, c'est le meilleur journal, ils ont les meilleurs journalistes, et les enquêteurs, ils enquêtent très bien même, ils donnent des vraies informations. C'est lors de son débat. Il, a, il est en train d'expliquer l'attitude de la France à l'Afrique occidentale. Il a cité, il dit bon, la France veut euh, La France veut euh, lancer un créateur à la tête de la Guinée. Il est en train d'expliquer. C'était de passage. Nous avons écouté Damar et moi, et ceux qui ont fait attention au débat ont bien entendu. Donc c'est toi on veut, Ahmed, comment vas-tu, Abbas, comment vas-tu, mon ami C'est toi on veut. Ne t'attends de là quand Parce que tes petits partisans là, vont dire, qu'est-ce que moi je peux Je suis flanqué comme la dame là, qui ricane, Diaka Jabi, qui est en train de dire, bon là elle m'a insulté, elle m'a traité de Bouloukeba, moi je ne vais pas t'insulter. Voilà, je vais même perdre mon temps sur toi, Diaka Jabi. Parce que ce, que ce que nous, nous savons, c'est que lui-même en personne, il a des problèmes avec toi. Parce qu'actuellement là, c'est comme si toi, tu es devenu une menace pour lui, Doubouya, toi ou Parce qu'il sait ce que les Français l'ont dit. Si tu acceptes qu'on veut, on peut préparer tes arrières. des enquêtes judiciaires, tous les ennuis judiciaires après. Parce que tout le souci de Doubouya, c'est pas gérer le reste de la transition. Son souci là, c'est Alpha Condé. Son souci là, c'est comment éviter la justice internationale. Parce que où se trouvent les corps des, 5, des, des soldats de 5 septembre, où se trouvent ces corps-là Il ne il peut pas, il peut pas se passer. Il peut pas se passer pas de la prison. Donc la France est en train de l'aider. Et pour quelqu'un qui est très averti là, lui il est averti, il sait, il est averti. Il est obligé d'accepter, mais même si il trouve votre cruité aujourd'hui comme une menace. Vous ne voyez pas Morikaba comme il a su que c'est cool, moi, il m'a dire aux gens qu'il va, mobiliser euh, mobile monnaie là, qui, qui plus de 700 millions de dollars, il va ramener ça comme euh, une société publique, n'importe quoi. Donc, ne, moi je ne m'intéresse pas aux autres partis politiques, aux partis, c'est toi face à face. Ne, avec les personnes sur, euh, les personnes avec lesquelles j'ai parlé de ton cas. Alcool et quoi, le préfet en sous mais en sous, en préférant sous là que Kouyaté. Hein? D'abord, d'abord, quand on fout toute la Guinée, tu, tu, as, tu as quel investissement en Guinée? Dans toute la Guinée, là, tu as fait quoi pendant que tu étais à la CDAO? Pendant que tu étais à la en, tu es parti, tu as volé l'argent des hôtels et autres là, que, tu es parti acheter un hôtel à Paris. Tu, pré, tu as préféré investir là-bas on investit en Guinée. Il est moufala moulier. Toi, tu peux diriger la Guinée. Mais les couillons étaient morts comme informants. Je dis, "Hé, tu sais qu'on dit bas la main. Je dis, oh, les gens disent qu'ils préfèrent la mort que toi. Donc, sou, ils préfèrent pagayer qu'à pagayer qu'à. d'ailleurs, je ce que des à ces communistes-là, restons soudés. Nous ne sommes pas en campagne d'abord. Nous ne sommes pas en campagne. Nous ne sommes pas en campagne. Concentrons-nous d'abord sur l'essentiel. Vous n'avez pas du tout compris. Voilà aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'esprit tranquille parce que celui qui m'a dit que ce n'est pas lui qui va faire les élections dans ce pays-là. Je compte beaucoup sur ces messieurs là Il est des forces spéciales. Il m'a dit, a été très clair. Graal, tu le diras, même si le soleil arrive jusqu'au niveau de la lune, là, il ne va pas... cest veut dire que même si c'est demain les élections, c'est que ce n'est pas lui qui va organiser. Donc j'ai un peu, l'esprit un peu tranquille là-bas. Tu il est le mot fouba, toi je vais terminer avant d'aller prier. Je vais terminer. Parce que même, même, ça dit, moi, hein, écoute-moi, je préfère Ousmane Kaba que toi. Tu sais, quand je parle de toi là, il euh, y, y, y a une de tes soeurs qui m'a demandé réellement, hein, il m'a demandé, pourquoi, pourquoi je te hais? Viens dire à ta soeur là que moi je ne te réponds c'est que tu n'es pas bon pour la guider. C'est ce que j'ai dit. Toi, tu n'es pas bon pour la guider. Ta soeur me dit, Et là en France, pourquoi alors je supporte ces loups Ou bien parce que c'est mon oncle. Je dis non. Ce n'est pas parce que c'est mon oncle. Parce que lui, si ce n'est pas certains commerçants qui l'embrouillent là, si ce n'est pas certains commerçants qui ne sont pas allés à l'école, qui confondent le commerce à la politique, celui-là, il peut faire quelque chose pour ce pays-là. Mais ton frère qui a été là, non, il préfère donner tout à la France. Oui, celui-là, il peut pas donner tout à la France. Il peut pas. Il ne peut pas. Donc, moi, je te répète, c'est ce que je dis à ta sœur. C'est parce que toi, tu n'es pas bon pour la Guinée. Moi, là, je n'ai rien à foutre à Guinée. Moi, là. Mais je vais veux, je veux me battre, comme c'est mon pays d'origine, je me battrai pour mon pays d'origine. Je dis ça. Sinon, j'ai toutes tout, mes soeurs aussi, j'ai ma maman, j'ai fait quoi Je peux me taire, fermer mon téléphone, dormir, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais moi, je vais te combattre, toi, Cuyati, parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu as vu, non, à un moment, tu parlais d'Alpha Condé. Lui ne te calcule pas. Hein. Ce qui me plaît sur le prêtre, c'est que lui il te calcule pas. Lui, là, il ne te calcule pas. Tu n'es pas dans son esprit. Tu n'es pas dans son esprit. Moi, je voulais vous donner un conseil pour le... Charles Wright tu as suspendu le procureur de l'abbé. Tout le monde sait pourquoi tu as suspendu le procureur de l'abbé. Parce que quelqu'un est mort en prison. Tu l'as suspendu, oui. Mais tu n'as pas cherché à savoir pourquoi, d'abord, il a refusé d'abord, toi, tu suspends quelqu'un, un procureur, le procureur de l'abbé. Tu le suspends, oui. D'accord. Parce que quelqu'un est mort en prison. Mais c'est que moi j'ai.. La question que Benito se pose lui-même en c'est que est-ce que tu regardes les autres procureurs Close de Hein Why oh, Ok, calme. Tu veux go eat. Close the door. I love you. Tu comprends Toi, tu ne suis pas le procureur de l'abbaye. Je ne sais pas si tu regardes qu'on a Konakri. Regarde. Regarde la sécurité, l'insécurité à Konakri. Regarde aujourd'hui entre Mamou et Timbo. Est-ce que tu as vu cette technique, cette technique, tu as vu comment ils ont abattu le chauffeur, t'as dit, est-ce que tu vois tout ça là Qu'est-ce que la justice fait C'est d'aller suspendre un procureur, aller suspendre un procureur. Luzel est mort en prison là, est-ce que tu as suspendu le procureur de Dixing, tu l'as suspendu parce que quelqu'un est mort en prison Moi, je le dis, je le dis, pourquoi tu le, tu le suspends Moi, j'ai écouté, j'ai écouté l'intervention des médias là, par les médias, ils ont expliqué, le procureur n'a rien à voir avec la mort du gars. Pourquoi le, le commandant de la gendarmerie Pourquoi le commandant de la gendarmerie, as, pourquoi lui n'a pas été suspendu, le commandant de la gendarmerie Pourquoi le patron de la police, pourquoi eux, là ne sont pas suspendus Pourquoi c'est le procureur Pourquoi c'est-à-dire c'est une question, pourquoi celui qu'on suspend Pourquoi Et pourtant, ceux qui sont réellement concernés au départ sont là-bas. Je vais me limiter là. Ali Touré, dans l'affaire de Air Guinée, moi je t'ai dit depuis dans un direct dans l'affaire de Air Guinée. Quand tu prends ces loups dans l'affaire de Air Guinée, ce vient en 9e ou 10e position des personnes responsables, si on peut dire qu'il est responsable, il vient peut-être en 9e ou 10e position. Parce que lui n'a fait que signer en tant que ministre du transport. Ça, moi-même, je le sais. J'ai expliqué ce que la dame m'a dit au temps ici, une dame qui travaille, qui m'a dit, parce que j'avais fait un direct en attaquant ce loup, sur l'affaire d'Erguiné. Guinée. C'est la dame-là qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a appelé. Nous avons un document de, de, de mon asso secrétaire de c'est le, le signé. Et quand celui-là a signé un document, celui-là est parti voir le président Alpha. -Cole. Et le président, là, ça raconte, et à son âme. Et il dit, moi, je connais le transport. Lui, ne peut pas gérer. Mamadou Sila qui gueule là, qui parle à Mamadou Sila là, qui a acheté le bien public là. Et il dit, Mamadou Sila ne peut pas gérer une compagnie présente. Le transport aérien là, ce n'est pas le commerce de la boutique à la boutique de l'agriculture, ce n'est pas la même chose. D'abord, le maintien, l'entretien des infrastructures coûte extrêmement cher. Et pourtant, il faut chaque fois entretenir les, les infrastructures portuaires, aéroportuaires. Lui il ne peut pas le faire. Il n'a pas ces techniciens-là. Mais les gens sont venus. Ah, le président de la Sankodo, ok, je vais voir, on va. Ils sont venus. Ils ont dit il ne faut pas l'écouter, c'est rentré. C'est lui est le parti. En tout cas, c'est que moi j'ai attiré à Elaso dans le dialogue. D'abord, il ne voit pas les élections en vue. Aucun calendrier n'est en vue. Aucune situation n'est claire. Rien pour le moment n'est clair. Et voilà, c'est Gomu qui est maintenu après tout le dialogue, la rencontre avec les sages. Là, Jusque-là, -là, c'est Gomu qu'ils ont maintenu comme parce que lui, il a été, Makale dit que parce qu'il a été quoi par décret. Et nous, nous avons vu, et nous, nous avons vu, et nous, nous avons vu, ce que Gomu a dit. Vous savez, dans le problème, le problème dans lequel ils sont là, c'est depuis que Gomu a, a traité le président bissau Guinéen de guignol. Amara l'a insulté. C'est les conséquences là qui sont sur nous. La Guinée, pas eux sur la Guinée. Parce que Ambalou, il veut pas, il ne veut même pas entendre parler de dialogue. Vous voyez, personne ne les reçoit au niveau de la région. Parce que le patron l'a cédé en son Personne ne le reçoit. Parce qu'ils sont traités de faux types. Donc, hélas, il y a un fait. Écoutez-moi bien. Hein. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas vos communicants là. Ceux qui sont surexcités là. Venez négocier avec Doumbia pour être président. Parce que ce n'est pas de vous. Hein. Ce n'est pas de vous. Non, ce non, avec lui, a dit, ton, ton, il ne faut pas écouter les gens. Vous êtes, allés, vous êtes, vous êtes, vous êtes très intelligent. Vous avez occupé des grands postes. Les commerçants là, les commerçants là, ils n'ont qu'à garder l'argent. Quand vous devenez président là, ils n'ont qu'à investir pour gagner de l'argent. Mais ils n'ont qu'à vous laisser avec la politique. Ils n'ont qu'à vous laisser avec la politique. Et sortons. Dumbuya là, il est plus... D'abord, vous connaissez l'exemple, vous êtes musulman, vous connaissez le coran un vous êtes un enfant d'un... De... De... De... De... De... Votre papa était un grand, grand, grand, grand, grand. Donc, vous savez ce que Dumbuya a fait, l'ingratitude envers son chef, son patron. Donc, en Tigré Dieu n'aime pas ça. Vous savez très bien, l'impasse qu'il y a dans ce pays-là, c'est parti de là. On ne peut pas s'en prendre son karamoko. Bepina mon pia Karamoko et puis réussir dans la vie. Vous-même, vous le savez ça se fait pas. Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait avec Bamadou? C'est comme ça que vous avez fait avec Bamadou? Comment vous avez fait pour obtenir le, le, le, le, le parti dans les mains de Bamadou? C'est pas avec tact? C'est pas avec technique? Ou bien c'est par la force que vous avez, vous avez été présent de ce parti? C'est pas la force? C'est pas la force? C'est pas par tact technique que vous avez fait? Lui il a giflé son patron, il a frappé son patron, il l'a humilié. Pourquoi vous êtes populaire aujourd'hui Hein Regardez le pays aujourd'hui, regardez le Ramadan. Demandez ce qui ont Mes frères, moi On a un petit là, Ousmane. Il est en Allemagne, il a envoyé l'argent à sa maman, à mamou. Ils sont allés acheter pour le ramadan mais tellement qu'il est dépassé il est du contrat d'arrêt reçu. Ce qu'il a envoyé, quand ils ont acheté, ce qui est resté, moi-même j'étais dépassé. Moi, moi j'étais dépassé. Donc regardez. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire là, d'abord vos petits communicants ne savent pas communiquer, ils sont tous bidons. Voilà, je ne sais même pas. C'est un peu deux qui sont intelligents parmi eux. Le reste, on ne voit pas. Parce que quand quelqu'un demande c'est Loire ou qu'on a Guy Ne vous écoutez pas. Hein. Vous, avez vu, vous avez entendu Ali Touré de la Kiev dans l'affaire derguidé. Donc, portez-vous très bien. Je vous souhaite euh, un excellent ramadan. Et pour terminer, bonne chance à tout le monde. Que Dieu vous sauve, Dieu vous aide. Parce que ce n'est pas du tout facile avec le ramadan là. Donc, portez-vous très bien. On se reprend demain. Voilà, merci à tout le monde. Merci d'être là. Je sais qu'il fait, lui, 3h, heures, 4h. Heures, mais oui, c'est comme ça. Je pourrais faire euh, les direct maintenant, car c'est après 19h ou 20h. Parce que je vais, m'en vais comme ça prier. Portez-vous très bien, on se reprend demain. Merci pour le partage. Gaïe, Kouyaté, président. Un bon arrière, un, un, un voleur. On, c est, c est, on, nous préférons la mort que Kouyaté. C'est-à-dire qu'on préfère mourir que Kouyaté. Ça, c'est clair. Voilà. Kouyaté Ibrahim, tout il va tout manomana la haï, on t'a imposé au Mais nous ne sommes pas. toi c'est en tas d'affaires. Mais nous, là, nous, là, au là, merci ça nous. Nous, là, on n'a même pas peur de criater. Qui a peur de Qiyati Larke, merci, Larke. Qui a peur de Qiyati Qui a peur de lui Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa femme. Je me rappelle même sa femme qui devait être notre chef de département lorsqu'ils ont créé... Lorsqu'ils ont créé le département médecine vétérinaire à Farana. Qui a peur de lui Vous savez, avant, c'est lui seul qui fait les entretiens, les interviews. C'est lui qui était à la une. Mais depuis, il a dit qu'il a plus que le dialogue est derrière nous et que le dialogue est en train de revenir là. C'est la honte sur lui. Non. Je dis, c'est la mort où personne ne gère ce pays-là. C'est-à-dire, je ne dis pas autre chose, là, c'est que la Guinée va rester un gouverneur. Ça dit, personne ne sera à la tête du pays. Nous allons rester comme ça, en train de se regarder. En train de se regarder. Voilà. Un vaurien comme ça, là, quelqu'un qui a ramassé de l'argent, donné pour faire des hôtels même, parce qu'on n'avait pas d'hôtel, il est parti s'acheter un hôtel et puis empocher le reste de l'argent là. C'est à lui qu'on doit remettre le pays. Ah, attendez, on va voir la suite.